Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 204 Qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de résoudre un problème Où est-ce que je mets mes clés Je les perds tout le temps, ça me fait chier Donc on va faire un truc avec du bois et des aimants Allez c'est parti Le principe ici est relativement simple Inclure ces 4 aimants que j'ai chopés à mon magasin de bricolage Dans un morceau de bois pour magiquement tenir les clés Je trouve donc un morceau de bois adéquat dans ma pile de bois récupérée ici et là et je vais d'abord passer les quatre côtés sur ma scie sur table pour mettre tous les côtés au carré. J'essaye d'enlever le moins de bois possible sur les trois premiers côtés et je découpe une tranche de quelques millimètres sur le dernier côté. Je mesure et coupe mon assemblage pour avoir suffisamment de place pour y mettre les quatre aimants et je me garde une petite marge sur les deux côtés pour pouvoir ensuite l'attacher. Point important, je trace un triangle pour pouvoir ensuite remettre les deux morceaux de bois dans le bon sens et je trace le futur emplacement des aimants dans le morceau de bois principal. je cale mon bois dans mon super jaws et je vais pouvoir commencer le travail pour évider si on peut le dire mon morceau de bois et pour ça je vais utiliser mon affleureuse avec une fraise de 6 mm j'aurais très bien pu ici utiliser une défonceuse mais le but était aussi de vraiment me faire la main avec cet outil génial. Arriver à voir correctement mon travail, la profondeur, comment tenir correctement le monstre, etc. Maintenant que ma cavité est percée, petit test avec mes clés de maison, et là c'est la déception, ça ne marche pas. Après quelques tests, je m'aperçois que mon couvercle de bois est bien trop épais, on va essayer d'y remédier. Pour tenter de raser quelques millimètres de mon couvercle, je vais utiliser la table de ma scie, qui est parfaitement plane, et deux de mes leveling beams pour servir d'assise à ma défonceuse. Quelques morceaux de double face devraient me permettre de mettre tout ça en place. Je colle donc tout ça à la table, ce qui me permet d'avoir deux surfaces parallèles sur lesquelles ma défonceuse va pouvoir se reposer. Et je fais quelques passes doucement et calmement, pour enlever les quelques millimètres de trop. Après ma deuxième passe, j'ai atteint mon objectif d'épaisseur, et je vais pouvoir libérer toutes mes pièces de leur double face. La défonceuse a laissé quelques marques de brûlure, donc un petit tour sur la ponceuse stationnaire, et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je colle d'abord les aimants à la colle cyano dans la cavité, que j'ai creusée précédemment. Avant de badigeonner le tout de colle à bois, et de mettre le tout en serre avec mes super pinces qui, décidément, sont bien pratiques pour ce genre de travaux. La colle est sèche, je peux enlever mes pinces et procéder à un test pour m'assurer que ça marche. C'est un peu capricieux, mais ça semble marcher. Un petit tour à hein, ma fidèle ponceuse stationnaire me permet de remettre toutes les faces plus ou moins droites, mais surtout, d'adoucir les deux angles pour une courbe naturelle. Il va falloir fixer ça au mur, donc je trace l'emplacement de mes deux futurs trous. Je vais commencer par un trou de 10 mm qui me permettra de faire disparaître la tête de la vis dans le bois et un trou plus petit pour faire passer la vis qui ira dans le mur. Un petit coup de ponçage avec un grain 240 pour rendre mon aimant à clé en bois tout doux d'abord avec ma ponceuse excentrique puis à la main pour atteindre les endroits difficiles mais surtout pour casser légèrement tous les angles, et rendre le résultat plus fun au toucher. On va enfin pouvoir passer maintenant à l'installation. Un niveau me permet de lui trouver sa future place, et un feutre à bouffins me permet de tracer les emplacements des futurs trous. Un petit coup de poisson, juste pour que la mèche ne dérape pas, et je peux percer les deux trous pour fixer le dispositif. Le deuxième trou n'était pas assez profond, donc je coupe l'excès à la scie japonaise qui, décidément, sert partout et je peux visser mon machin sur le mur. Pour planquer les têtes de vis, j'ai découpé deux goujons de 10 mm qui rentrent nickel dans le trou. Pas besoin de colle, juste en manchet de force. Je coupe l'excès encore à la scie japonaise, un petit coup de ponçage et on va pouvoir passer au fini. Je masque correctement la surface autour du mur avec du blue tape je ne veux pas que mon fini aille pourrir le mur. Et je peux appliquer une bonne dose d'huile de lin qui me permet de révéler la couleur du bois et le protège aussi un petit peu. Et je vais enfin pouvoir tester mon dispositif, qui marche. Du moment que suffisamment de métal est en contact avec le bois, en tout cas, ça me va très bien et j'ai pu jouer avec certains de mes outils préférés, donc je suis content. Bon alors, qu'est-ce que ça donne Eh bien ça donne franchement pas mal. Il y a eu quelques petits ajustements à faire, en particulier l'épaisseur de mon couvercle de bois qui était un peu trop épais. Ce que j'ai réussi à corriger plus ou moins avec la défonceuse. Et surtout, j'ai appris une chose, c'est que toutes les clés ne sont pas faites en acier. Donc si vous avez des clés jaunâtres, j'en ai pas ici, mais si vous avez des clés jaunes ou jaunâtres, c'est pas de, de l'acier, c'est euh, un autre métal qui n'est pas, euh, pas aimanté, et donc, il va falloir trouver une autre solution. Et la solution, elle est toute trouvée, bah, je vais me faire des espèces de porte-clés en acier, comme ça, pam, je vais pouvoir jeter mes clés et clac, ils vont pouvoir se mettre sur le mur. En tout cas, le résultat est plutôt pas mal, j'ai réussi à inclure mes aimants, j'ai réussi à le fixer sur le mur, à planquer les vis, et moi en tout cas le résultat il me plaît. Il me plaît beaucoup, et c'est super pratique, quand on se barre, pouf, j'ai juste à attraper les clés, hop, c'est super génial. Bien sûr il y a un million de trucs que j'aurais dû faire autrement, et c'est justement le but de ces épisodes, d'arriver à semi-foirer, rattraper le coup, et se dire que la prochaine fois on fera autrement et mieux. Et en particulier sur mes coupes à la scie circulaire sur table. J'ai fait ça un peu comme un goret. La prochaine fois, je vais essayer de faire ça beaucoup plus droit et beaucoup mieux. Plus... Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme sans Case ou d'autres amis barbus, allez cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description allez regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode un épisode basique mais en même temps avec plein de trucs rigolos j'ai adoré pouvoir jouer avec la fleureuse et avec la défonceuse et c'est vrai qu'un des outils que je ne peux que recommander c'est la ponceuse stationnaire qui vraiment euh, permet de solutionner beaucoup de choses T'as des marques euh, d'outils, des brûlures, pam, un petit coup à la ponceuse, c'est parti. T'as des angles un peu durs, tu veux les rendre un peu ronds, pam, un petit coup à la ponceuse, pif paf pouf, c'est parti. Je pense que dans tout mon atelier, c'est un des outils que je préfère. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.